What's up, Jean de l'Internet, j'espère que vous allez tous magnifiquement une vidéo compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis. aujourd'hui les amis, on est sur le Skyblock Pixel pour la première fois depuis un moment, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo les amis mais je stream quand même assez régulièrement si vous êtes intéressés, sur Twitch Petite publicité en début de vidéo, donc vous pouvez me follow sur Twitch. Aussi, euh, avant que la vidéo commence, je voulais juste vous dire que euh, les vidéos vont recommencer, je vais essayer de plus en plus de vous en proposer. J'ai plein d'idées, mais si vous avez en plus des idées que vous voulez voir ou des trucs que vous voulez voir dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez aussi rejoindre mon Discord communautaire pour faire des échanges avec les autres joueurs, euh, discuter et ainsi de suite, trouver des, des, des collègues pour faire des parties et tout. Tout est disponible sur mon Discord qui est en description. Donc, aujourd'hui, les amis, on va parler des donjons et la meilleure classe, selon moi. Donc, la classe que vous avez besoin d'obtenir. Donc, on va commencer, on va en parler dans trois différentes étapes. Donc, on va parler de l'étape, genre, on va dire Floor 1. On va l'appeler Floor 1. Donc, pour la Floor 1, les amis, si vous voulez jouer en tant que mage, vous allez avoir besoin de cette armure. Donc, vous allez avoir besoin d'un Bonzo Masque qui est gagnable au premier euh, Floor. Donc, euh, après avoir battu Bonzo... Vous avez une chance de l'avoir. Sinon, je crois que vous pouvez l'acheter à l'HDV pour environ 300 000 de monnaie. Vous allez avoir besoin aussi de le mettre nécrotique. Donc, c'est des euh, trucs comme ça qui s'ajètent euh, à l'HDV. Ou sinon, vous pouvez les trouver aussi dans les donjons. Et le reste, vous allez devoir le mettre en WISE. Et là, vous allez dire « Ouais, MyCoin, euh, ça sert à rien. Euh... T'as pas la full set euh, cette piloter. » Non c'est vrai on n'a pas le full set d'habileté mais le bonzo masque est très important dans le floor 1 et 2 parce qu'il te permet de comme vous voyez voir lorsque vous allez, vous êtes en train de mourir à quelques instants de mourir il vous permet de vous revive ou de vous redonner toute votre vie donc c'est plutôt intéressant par exemple il y a un cooldown de 300 secondes qui est euh, si je ne me trompe pas 5 minutes. Donc c'est plutôt difficile, mais quand même. Mais qu'est-ce qu'on veut bien sur les pièces ici Qu'est-ce qu'on veut C'est surtout c'est le, le mana. Donc 225, 225, 225. Et il faut aussi mettre tous vos talismans en bizarre. Donc je vais le faire avec vous. Ça va me coûter cher, je crois. Bah, j'ai un peu le, j'ai pas changé encore mes talismans en bizarres. J'ai joué pas mage avant, je jouais tank. Donc personnellement, j'ai vraiment bien travaillé les donjons, comme on peut voir ici. J'ai fait 109 euh, floor 1, euh, 108 floor 3, euh, 2. J'ai fait euh, 247 floor 4. Oh, je vois que j'ai bientôt mon récombulateur gratuit. Ok, bon ben, je, je ferai quelques runs après. On, on, pour terminer la vidéo, on récombulera un talisman. Je crois que ça vaut grave le coup de récombuler des talismans. Donc, on va juste euh, changer notre truc et on va le mettre en bizarre. Donc, 1, 2... Deux... Trois, démoniaques bizarre, parfait. Et là, normalement, vous allez voir, notre mana va augmenter de fou. Donc, euh, attendez qu'on prenne le bonzo masque en main. Et comme vous voyez voir, 20 intelligente sur celui-là, plus 1 HP. Ça nous donne de l'HP aussi, mais ça nous réduit notre crit damage et ça nous donne de la force. Donc, ça peut, un an... peu... ça cancelle un peu, quoi. La force, crit damage, on peut dire que la force, ça donne un peu plus de dégâts, quoi, quand même. Donc, ça nous enlève du crit damage, mais ça nous donne énormément euh, de trucs. Et comme vous voyez voir, si je prends mon bonzo masque... Euh, j'ai 2000 de mana hors les donjons avec un full wise. Mais attendez un instant. Si on prend l'adaptatif qui est encore la, une meilleure armure, j'ai 1700. Donc c'est un peu moins, mais... Comme je suis niveau catacombe assez élevé, donc on va pouvoir voir ça plus tard, mais vu que je suis catacombe assez élevé, donc c'est pas ça, c'est ça, donc je suis catacombe 20, donc ça me donne beaucoup plus de pourcentage quand je suis dans les donjons, donc on va pouvoir en parler un peu plus tard, mais on va continuer à parler de l'armure nécrotique euh, Wise Dragon, donc les Wise c'est à peu près 800 000 la pièce, peu, peut-être un peu moins maintenant, et euh, vous pouvez carry facilement le mage avec... Euh, C'était avec l'étage 1 et 2 Malheureusement, ça va vous prendre un bonzo staff Comme j'ai dans la main Le bonzo staff, je crois que ça part environ à 5 millions Bonzo, euh, je pense, on va juste mettre ça Le bonzo staff euh, C'est juste bonzo, je vais marquer alors Ouais, le bonzo staff, on peut voir le, le moins cher, il est à 5 millions Donc ça, ça, quand même, ça prend quand même un investissement Quand même euh, assez gros Et en plus, vous pouvez vous pouvez mettre Ultimate West dessus si vous voulez Ça réduit le coût de la mana Mais vraiment, pour le floor 1 et 2, vous n'êtes pas vraiment obligé Lorsque vous avez euh, amélioré vos, euh, vos talismans et obtenu l'armure que je vous ai parlé ici, vous êtes facilement capable de battre des floors 1 et 2. Vous pouvez participer à des floors 3, mais vous allez avoir besoin d'aide. Parce que euh, c'est sûr que si vous êtes le seul mage dans un floor 3, vous allez mourir extrêmement rapidement, à part si vous avez une Pigman, parce que la Pigman peut être très très très intéressante lorsque vous devez faire un Shadow Assassin, un Shadow Assassin je vais essayer de vous mettre un clip à l'instant à, à l'écran, c'est très très très difficile à battre, euh, si vous n'avez pas de match avec une Pigman, même un Banzo Staff vous pouvez le faire au Banzo Staff, mais c'est pas aussi efficace qu'à la Pigman, la Pigman on fait juste spam clic droit et le Shadow Assassin il est mort rapidement, et c'est le meilleur monstre en ce moment celui qui fait le plus de dégâts et qui peut complètement vous niquer une run, euh, une bonne run moi en ce moment je travaille pour faire des run wall Record. malheureusement, ça a... les Shadow assassins m'ont niqué quelques fois, euh, on avait des très bonnes runs et un de mes collègues mourait à cause d'un Shadow Assassin on des comme ça et ça... ça nique complètement tout vu que tu as un gain de moins pour pouvoir clear euh, les salles. Donc voilà, ça c'est jusqu'au floor euh, 2. Ensuite, floor 3, vous allez commencer à drop des armures qui s'appellent l'adaptative Helmet et Chestplate. Euh, leggings et boots euh, Vous pouvez les dropper avec plusieurs étoiles déjà dessus Comme vous pouvez voir Et vous pouvez même les avoir avec des trucs recombulés Donc comme vous voyez celle-ci elle a deux étoiles Si on regarde correctement ah, On peut pas voir vu que mon Guy, il est trop petit euh, Voyons voir, on va le mettre en normal vite fait Donc vous allez pouvoir voir, celle-là je les drop il y a quelques instants Donc il y a 21 minutes Et comme vous pouvez voir il a deux étoiles déjà Et euh, ça se vend pas trop cher, c'est quand même pas si cher que ça C'est 2.6, c'était un des moins chers à l'HDV donc, euh, c'est pas trop compliqué d'avoir un adaptatif. Le plus compliqué, c'est que vous devez battre un floor 3 pour pouvoir l'utiliser. Donc, la seule règle de complétation, si je m'abuse, c'est ça euh, c'est faut avoir complété un floor 3 euh, pour, le, pour pouvoir la porter. Donc, vous avez juste besoin de vous faire carry sur un floor 3, vous tuez le professeur et le tour est joué. Vous pouvez porter l'adaptatif. Et l'adaptatif va vous carry pour vraiment toutes les autres classes. Donc, euh, par exemple, pour le tank, si on joue tank. Euh, le mage, il est très, très bon pour le tank aussi. Comme vous voyez voir, moi, je suis tank 18 et je les up. Développe... Avec mon adaptative. Archer, j'ai jamais joué Archer et je suis niveau 12 parce que j'ai des collègues qui jouaient Archer. Donc ça me donne de l'XP un peu. Berserk, j'ai pas joué beaucoup non plus, mais vous pouvez le jouer aussi en full adaptative. Les gars de ma coop, euh, Volkin et tout, euh, si on regarde, eux ils jouent en coop manage. Euh, si on regarde Nathan, il aussi, regardez, il est en full adaptative aussi. Malheureusement, lui il est pas full étoile vu qu'il a pas encore assez de trucs. Euh, Nathan, euh, Volkin aussi, on peut voir full adaptatif. C'est vraiment la meilleure des armures et même moi je l'ai en. Moi, bon, moi j'ai les pantalons légendaires parce que je je les ai drop comme ça. Hein, je ne les ai pas récombulés. Je les ai vraiment drop comme ça dans un, dans un coffre. Il y a, tu peux, vous pouvez aussi avoir le chestplate. Moi, j'aimerais tellement avoir le chestplate récombulé. Vous pouvez aussi tomber sur des pièces euh, gros de 6 et tout. Euh, je vais essayer de vous montrer vite fait. Euh, on va aller dans Adapt. Normalement, il y en a qui... Toi, tu, vous pouvez les drop avec... Euh, on va aller dans l'OS. Vous pouvez drop déjà avec P6, gros 6. Euh, donc, on va regarder peut-être un peu... Donc Grote 5, Grote 5, garde on voit ici, euh, j'en ai vu une P6, ouais P6, on peut voir 1.6, vous avez déjà Protection 6 dessus, donc vous pouvez déjà les avoir avec des protections 6, Grote 6 ici, donc c'est vraiment aléatoire, vous pouvez les avoir avec Grote 6, P6 et tout, ça peut vraiment être intéressant, euh, si vous avez, vous avez de la chance, par exemple, comme j'ai dit, il faut vraiment très large les Fleurs 3 pour obtenir des adaptatives, et il y a beaucoup de profit à se faire, si on regarde, euh, j'étais à 300 millions euh, il y a quelques jours, 310 peut-être, et tous mes collègues ont des adaptatives maintenant, ils les ont eu euh, grâce à moi. Donc à chaque fois que j'en droppais, je leur gardais les pièces et tout à chaque fois. Et eux, ils l'ont amélioré ensuite. Donc euh, ouais, vraiment, euh, on aurait pu se faire au moins un bon petit 70 millions. Euh, ça, c'est sans compter les recombulateurs. Lorsque vous avez des recombulateurs, vous pouvez les vendre directement au bazar. Vous les payez 5 millions, je crois, et ça se vend 5.5 si vous vendez instant. Sinon, c'est 5.7, je crois, euh, la l'offre la moins chère. Donc ça vaut vraiment le coup de faire les donjons en ce moment. C'est une bonne façon de faire les fleurs 3. Les fleurtoirs, pardon, c'est une bonne façon de se faire de la monnaie. Donc, euh, aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer comment je crois que la meilleure façon pour commencer les donjons, c'est vraiment en étant mage. C'est sûr que... Vous allez, besoin, vous allez avoir besoin d'autres classes, vu que tout le monde joue mage pour l'instant, c'est vraiment la classe la, la overcheatée, on va dire, mais c'est sûr qu'ils vont faire peut-être peut des buffs à la est tank et tout ça, pour que ça soit plus joué aussi par d'autres gens. Mais là, c'est vraiment la meilleure technique pour se faire de l'argent en ce moment, c'est de jouer mage avec, comme je l'ai dit, pour les floors 1 et 2, vous... Euh... Vous jouez Full Nécrotique Wise Dragon avec un bon Staff, ça va, vous avez quand même énormément de mana. Si vous avez un chipette Pet, c'est sûr que le chipette Pet il est très intéressant dans les, dans les donjons. Votre mana régène beaucoup plus vite et vous avez un petit Shield aussi, euh, donc est plutôt intéressant. Mais euh, si vous n'êtes pas capable d'avoir de Pet chip, euh, je vous conseille d'utiliser juste un Weedder Skeleton qui coûte moins cher. Encore une Tortue si vous avez envie. Euh, Qu'est-ce qui est bien aussi, c'est le Black Cat, vu qu'il donne un peu d'intelligence, comme vous voyez, 98 d'intelligence. Tout ce qui donne de l'intelligence ou des dégâts en plus, c'est super intéressant. Mais le meilleur, c'est bien sûr le chipette. Donc, euh, maintenant, euh, pour les floors 1, le seul truc que vous voulez acheter dans les, ch dans les chests c'est le bonzo staff, parce que le bonzo staff, il est euh, à 5 millions, comme vous avez vu, et le chest, le max que du chest peut vous coûter, si vous avez un S+, c'est 2.5 dans le coffre en obsidienne, donc vous faites 2 millions de 500 000 de profit. Ensuite, dans le coffre numéro, euh, dans le floor 2, le seul truc que vous voulez prendre, c'est le scarf, donc vous allez avoir un scarf bleu comme ça, normalement c'est à peu près 500 000, euh, peut-être 250 000 si vous êtes chanceux, et vous pouvez le voir, vous pouvez le revendre pour environ 500 000. Il y a aussi l'adaptative blade, euh, la blade euh, je sais plus combien ça vaut euh, l'adaptative la, blade 1.1 euh, .1, 1 million ça vaut peut-être le coup de l'acheter si vous l'avez dans un coffre en or ou encore dans un coffre en diamant mais s'il est dans un coffre en émeraude ou dans un coffre en obsidienne n'achetez pas vous faites pas de profit là dessus euh, ensuite pour le floor 3 vous ne pouvez pas acheter de bottes ainsi que de leggings euh, de bottes de plastron euh, non, attendez, attendez. Le bot et les casques, vous ne pouvez pas les acheter dans les obsidiennes euh, et les diamants et l'émeraude. c'est pas rentable. Si vous l'avez dans les coffres en gold à 100 000 seulement, ça vaut le coup de ouf. Moi, j'en ai eu plusieurs des bottes et des casques à 100 000. C'est ce qui m'a fait que j'ai fait beaucoup de profit aussi. Ça, c'est très rentable. Le plastron, vous pouvez l'acheter si le moins possible dans le chest en obsidienne, lui qui coûte 4 millions. Et à l'HDV, je crois que c'est 4 millions aussi. Donc c'est au bien de l'acheter à HDV. Par exemple, si vous l'avez dans les coffres en émeraude ou en diamant, ça vaut le coup de l'acheter donc on va faire l'O.S. donc on peut voir l'Helmet c'est 2 millions donc ça vaut pas le coup de l'acheter dans les coffres à 2.5 même chose pour les bottes les pantalons vous pouvez l'acheter dans les coffres à 2.5 vous faites 100 000 de profit mais encore une fois comme vous voyez mon pantalon il est là il y en a plein d'autres en bas moi il a deux étoiles il se vend pas donc euh, voilà euh, pour le coup et le chestplate comme vous pouvez voir il est à 4 millions donc vous faites 200 000 de profit sur un chestplate, si vous l'avez dans le coffre en obsidienne. Si vous l'avez dans un coffre en diamant, c'est 2.7, je crois. Donc, vous faites quand même 1.3 millions de profit, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce que vous achetez et qu'est-ce que vous tragardez euh, lorsque vous faites les donjons. C'est important de savoir les loot que vous allez avoir, si c'est rentable ou non. Euh, ensuite, vous avez des livres qui peuvent être rentables. Donc, le Ultimate Wise, vous si vous faites le Floor 3 assez régulièrement, vous l'avez gratuitement souvent. Donc, je crois que j'en ai quelques-uns. Donc, un... Euh, Peut-être un deuxième, deux J'en ai deux mois dans tous mes runs euh, que j'ai fait juste avant Donc voilà, sinon les livres qui sont intéressants c'est Ultimate Wise Ultimate Wise Le livre il part à euh, 200 000 Donc si le livre vous l'avez dans un coffre à 100 000 Ça vaut le coup de le prendre pour 100 000 de profit Sinon l'autre truc qui est intéressant aussi c'est Lasten je crois que ça s'appelle Je suis pas 100% intéressant euh, sur le moins cher Oups, été, on était déjà sur le moins cher Donc ouais, voilà, le Last Ten, si vous l'avez dans un coffre à 100 000 Vous pouvez le vendre à 300 000, donc c'est important De regarder les livres que vous avez Si vous avez un combo, par exemple, Last Ten euh, 2 Ou euh, Ultimate 2 Dans un Obsidienne avec un Chessplate Là, vous pouvez être en table de ouf, parce que vous avez le livre euh, qui, Le livre qui vaut 600 000 et vous avez en plus le chestplate à 4 millions, donc vous payez 4 millions, mais vous avez, vous faites 4.6 ou 4.7 millions de profit, enfin de, de bénéfices lorsque vous le vendez. Donc vous faites 700 000 de profit, ça peut être intéressant. Il y a plein de modes de toute façon qui existent euh, pour savoir les prix dans les donjons et tout. Il y en a beaucoup qui me demandent dernièrement « Icons, comment tu fais pour avoir la minimap dans les donjons et tout euh, ?» La minimap en fait c'est dans le Skyblock add-on version bêta, donc c'est la bêta 2 que j'utilise présentement, qui est faite par Biscuit. C'est une bêta qui est disponible pour les Youtubers ainsi que les donateurs du Discord. Donc, si vous avez ce qui bloque à donc, cliquez sur l'émoticône de Discord ici, et si vous devez euh, vous devez booster le serveur en Nitro. Donc, vous boostez le nitro ou vous devez le payer, je crois, pour avoir accès à la bêta. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas d'argent, vous n'avez pas de nitro ou quoi, ne vous inquiétez pas du tout, la version va, devenir, elle va sortir bientôt. C'est juste qu'ils veulent corriger les bugs avant et ils l'ont mis en exclusivité pour les gens qui, étaient, qui supportaient le projet. Donc, euh, qu'est-ce qui est intéressant par la map aussi Donc déjà, vous pouvez configurer si vous la voulez en chroma. Moi, j'ai mis chroma, vous pouvez zoomer et les mettre euh, plein de trucs. Mais vous avez aussi des, vos coéquipiers qui sont en, en couleur vert autour de vous quand ils sont low en rouge et jaune, euh, vous pouvez voir aussi les stats des items, donc euh, par exemple, je prends un item donjon, comme on peut voir 42%, on voit que c'est bien, celui-là à 32%, on voit que c'est un peu moins bien, 13%, on voit que c'est nul, et normalement, je crois que j'ai un plastron ici qui est vraiment bon, donc lui, on peut voir 47%, à 1200 de trucs dans les donjons, lui, il peut valoir plus cher que les autres, tu vois, celui-là ici, 38%, bof bof, 12%, bof bof, 49%, c'est très bon ça, donc voilà, ça c'est intéressant aussi. Ensuite, il y a un autre truc qui est cool. C'est le quand vos teammates sont low, ça vous met un message au-dessus de leur tête. Ça écrit low ou euh, dead quand ils meurent. Donc voilà. Et ça ici, c'est le healing circle du healer. Tu peux le voir en, en... de plein couleur. Moi, je l'ai mis en chroma. Donc le les cer... les cercle, il change de couleur. Donc ça fait un gros cercle et ça change de couleur qui est plutôt cool donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui les gars j'espère que ça vous a fait plaisir, donc j'espère que ça va vous aider à bien commencer dans les donjons et bien euh, vous avancer si vous avez... cette vidéo vous a rendu utile ou vous a, ça vous a aidé, vous pouvez laisser un commentaire, aujourd'hui j'ai vraiment juste parlé de la classe euh, mage, euh, peut-être lorsque les floors 4 et 5 et 6 et 7 et 8 et 10 et 11 et tout ça elles sortent, peut-être que le mage sera beaucoup moins important et on aura besoin de plus de tank et tout, je rechangerai à ce moment-là alors euh, qu'est-ce qu'il faut euh, je ferai une nouvelle vidéo pour vous expliquer mais pour l'instant je vais continuer à grind les floors pour, euh, les floors 3 et en espérant qu'on puisse être chanceux et euh, avoir le plus possible de euh, loot et devenir les plus riches. Donc, je vais aller faire 3 runs euh, et puis euh, je vais vous reprendre et je vais récombuler je crois, un métallissement. Donc, j'hésite entre le Scarf Study... Euh, le Campfire, euh, le Bizarre ou le Legendary Ring of Love. Donc, je ne sais pas encore entre les trois lesquels que je vais upgrade, mais je pense que ça vaut le plus le coup d'upgrade euh, les talismans en ce moment. Sinon, je pourrais peut-être upgrade... Vous savez quoi Je vais vous laisser voter. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous voulez que j'upgrade avec mon recombulateur gratuit Donc, je vais le garder, bien sûr, vu que je l'aurai eu gratuitement. Et qu'est-ce que vous voulez que j'upgrade J'upgrade soit euh, mon, euh, mon armure une de mes pièces de mon armure, soit j'upgrade une de mes épées, donc, euh, soit mon Bonzo Staff, soit mon AOTD, si je la vends. Je suis en train de la vendre, donc ouais. Soit mon AOTD, ou soit euh, je euh, re reforge un métallissement légendaire. Donc, dites-moi dans les commentaires. Et le commentaire qui aura le plus de, de likes, ben, je le ferai dans le prochain épisode. Donc, voilà. Sur ce, je vous aime. C'était Icons, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao